Ça fait des années que je prends des notes, que je couche mes idées sur du papier, que je fais des fichiers, que je fais des essais. C'est décidé. Je vais créer mon jeu de rôle, JDR 3M. Ce jeu de rôle ne sera pas édité, car il a trois problèmes principaux. Je n'ai pas envie ni le temps de le faire. Je n'ai pas le talent non plus pour écrire un livre de règles. Et surtout, il ne va pas être original. Je vais en effet pomper à droite et à gauche ce qui me plaît dans les règles des autres. Donc ça sera un jeu amateur pour moi et ma façon de mener. Dans ce cas, pourquoi en parler et faire des vidéos Tout d'abord, car je pense que les bonnes choses que je vais piquer dans les différents jeux de rôle peuvent donner des idées à d'autres maîtres du jeu. Ensuite, car ça va m'obliger à travailler sur le sujet en évitant toute procrastination. En plus, le partage de ma meilleure expérience pourra peut-être aider d'autres joueurs ou d'autres maîtres du jeu. Pour terminer, j'espère que les commentaires que vous pourrez faire sur les prochaines vidéos entreront dans ce que j'appelle le cerveau collectif, c'est-à-dire nourriront les idées des uns et des autres. Pour autant, je ne vais pas arrêter de jouer et de faire des vidéos de, jeux de société. Mais il est vrai que j'ai vraiment envie de faire du jeu de rôle en 2021. Dans des prochaines vidéos, je vais vous parler de ma vie de joueur et de maître du jeu surtout, afin de partager mes expériences et surtout partager les différentes étapes de la création de ce jeu de rôle.